Quand des investisseurs individuels se mettent à découvrir les grosses magouilles des hedge funds, ça donne des trucs assez rigolos. Chers amis, bonjour, ici Guy de La Fortelle. je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire en description ou sur le bouton ci-dessus. Et nous allons parler aujourd'hui de l'affaire GameStop ça, c'est très rigolo, GameStop, ça fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, énormément aux États-Unis. Hein. Ça va probablement même entacher un petit peu le, le début de mandat de, de Joe Biden. Et bah, même en France, le monde, incroyable, le monde s'est fendu d'un article sur l'affaire GameStop, où ils ont été suffisamment foireux pour euh, défendre les hedge funds américains face aux traders amateurs de Reddit et de Robinhood. Bravo, le monde Vraiment un très très grand bravo, faut vraiment avoir l'esprit très bizarrement tourné pour se dire de gauche et aller trouver que ce que font cette poignée de traders amateurs est peut-être illégal et sans même se demander ce que font tous ces hedge funds derrière. Alors j'enregistre aussi cette vidéo parce que j'en j'ai ai reçu pas mal de demandes dans les commentaires d'autres vidéos pour justement traiter GameStop parce que bah, personne n'y comprend grand chose. Euh, donc je vais vous expliquer cette affaire et euh, on va pouvoir se demander un petit peu comment est-ce qu'on sort de ce genre de situation parce que bah, ce qui est assez intéressant dans GameStop, c'est qu'on a aussi euh, un petit peu un cas pratique, un, un, un petit peu une, une maquette réduite de choses qui peuvent aussi se produire à l'échelle de marché tout, tout, tout entier. Donc, GameStop. GameStop, c'est une entreprise américaine cotée en bourse qui est spécialisée dans la grande distribution et l'achat et la revente de euh, jeux vidéo en deuxième main. Donc, a priori, si vous voulez, c'est pas exactement une société qui a le vent en poupe. Euh, c'est. Une entreprise qui est en sursis, et dont on est à peu près certain qu'à moins qu'elle change complètement de business model, ce qu'ils ne semblent pas vouloir faire, ils seront morts d'ici 7 ans a priori, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et, euh, et GameStop a euh, une cyclicité, à un, un cycle qui est à peu près le même que celui des consoles. Vous savez que dans, dans le monde du jeu vidéo, euh, le, le Sony et Microsoft sortent leurs consoles régulièrement, tous les 7 ans à peu près, et à chaque fois qu'il y a un renouvellement de consoles, ça fait de l'activité pour GameStop avec tout d'un coup les vieux jeux qui sont rachetés et revendus et GameStop qui prend euh, sa petite marge là-dessus et donc si vous regardez le cours de bourse de GameStop, eh bien, vous avez un cycle et puis à chaque fois que ça, ça monte quand les euh, quand les nouvelles, euh, les nouvelles consoles sortent et puis après ça redescend petit à petit puis ça remonte et ça redescend donc ça c'est le, le, le cycle euh, le cycle de GameStop et justement en 2020 on a renouvelé euh, les consoles euh, Sony et Microsoft ont sorti leur, leur, leur, leur nouvelle génération de consoles et c'était un peu spécial cette fois-ci parce que ben, on avait un peu peur, on s'attendait en tout cas à ce que ces consoles n'aient plus euh, de, de, de, de lecteurs de disques pour jouer des disques physiques et qu'elles ne soient plus uniquement que euh, des jeux sur, sur, sur, sur disques durs dur, et sur carte mémoire euh, qu'on télécharge directement en ligne. Tout le monde pensait ça, euh, et alors ça, ça, ça aurait signé définitivement la fin de GameStop, parce que bien évidemment, euh, si vous n'avez plus de lecteur de disques sur une console, bah vous n'avez plus de jeux physiques et vous ne pouvez plus faire de deuxième main, parce que vous ne faites pas de deuxième main sur un jeu que vous avez téléchargé en ligne. Donc tout le business model de GameStop s'effondrait d'un coup. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'action GameStop euh, était mal menée en bourse jusqu'en 2019 et qu'elle était malmenée, enfin, en gros, on s'attendait à ce que le truc meure gentiment. Et là, en 2019, coup de tonnerre, enfin, coup de tonnerre ou pas, on apprend que euh, les nouvelles consoles qui, sortent, qui sont sorties l'année dernière, donc, auront bien, euh, et chez Microsoft, et chez Sony, un lecteur de disques. Ah bah ouf On a un sursis pour GameStop, ça veut dire que la société qui aurait pu mourir, là, euh, à peu près maintenant, a, en fait... Probablement 7 ans, un nouveau cycle euh, pour survivre. On ne dit pas que l'entreprise va, des, des, va, va croître, on dit juste qu'elle peut survivre. C'est bien clair. Hein. Et là-dessus, en 2019, hein, donc on parle d'un truc euh, d'il y, y a un an et demi, vous avez Michael Burry. Michael Burry, qui est une énorme star chez les traders amateurs parce qu'il est, est le héros du film The Big Short. Euh, et il, ça a été probablement l'un des premiers, l'un des meilleurs à voir, à prévoir la crise de 2008. Et donc Michael Burry, lui en 2019, il se dit « Ah ben regardez GameStop, tout le monde le, le, valorisait GameStop comme s'ils allaient mourir, en fait non, ils ont un sursis, moi avec mon fonds d'investissement Cyan, je vais investir dans GameStop ». Euh, parce que je pense que GameStop euh, est, euh, est sous valorisé puisqu'ils viennent d'obtenir ce sursis, et en plus de ça, vous avez ce cas un peu particulier des entreprises qui sont en train de mourir tranquillement, qui est qu'elles bah, ont quand même un peu de cash, mais qu'elles ne savent pas quoi faire de ce cash parce qu'elles ne vont pas investir dans un truc qui est en train de mourir, donc je m'attends à ce que euh, GameStop rachète ses propres actions, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'argent qui est dans, dans les coffres de la société, pour racheter ses propres actions, et en gros, c'est redonner l'argent aux actionnaires pour faire remonter le cours. Donc, entre ce sursis et le fait que, de toute manière, il euh, n'y a pas tellement grand-chose d'autre à faire que d'accompagner cette mort lente, bon, ben bah, moi j'investis dans GameStop, alors c'est un hedge fund, non Il n'est pas en train d'investir... Euh... J'investis dans hedge fund, parce que je pense que le cours va remonter, et quand il aura remonté à sa juste valeur, je vendrai à ce moment-là. Donc jusque-là, tout va bien, et là, paf Le Covid arrive le Covid arrive, et eh ben, avec le Covid, bien évidemment, vous avez tout un tas de hedge funds qui commencent à, à, à, à spéculer sur des évolutions de marché. Et notamment, vous avez tout un tas de hedge funds qui se mettent à spéculer à la baisse sur, euh, sur la, la, la, la grande distrib américaine. Et sur les, les magasins spécialisés, euh, typiquement euh, GameStop, ou vous regardez, dans les, où vous regardez des, des sociétés comme Bed Bath Beyond, qui est une société américaine qui fait euh, de la fourniture de, de, de petits euh, équipements pour la maison et, et, et de déco. Et ils sont mis à shorter tout ça en se disant bah, déjà, ils n'allaient pas très bien avant parce qu'ils avaient la concurrence de plein fouet d'Amazon et du commerce en ligne. Euh, et, et en plus de ça, là, maintenant, avec le, le, le, les confinements et les restrictions de déplacement, bon, ben bah, alors là, vous pouvez être certain que euh, déjà qu'il y a plus grand monde qui me foutait les pieds dans leurs magasins, vous avez plus personne qui va aller dans ces magasins. Et même s'ils y vont encore pour éventuellement voir des choses, ils iront les acheter en ligne ailleurs. Donc, on estime que les sociétés sont mal en Donc, on va les shorter, on va les vendre à découvert pour gagner beaucoup d'argent dessus. Et vous avez notamment un hedge fund, Melvin Capital, qui lui a trouvé que GameStop était très mal en point, euh, et s'est mis à shorter, euh, à, à, à shorter GameStop. Et vous avez donc une situation conflictuelle dans laquelle vous n'avez pas de consensus clair sur une société. Et ça c'est très important. Vous arrivez à un moment où vous savez pas, vous, vous n'avez pas la découverte du prix, vous ne savez pas trop si la, la société... Euh, et, et sous-évaluée parce qu'en en fait elle vient de gagner un peu de, de répit euh, et va pouvoir continuer son business model de vente de jeux de deuxième main, ou si au contraire son côté retailer, de, de, de distributeur physique avec plein de magasins qui coûtent cher va au contraire lui mettre un pied dans la tombe. Et donc vous savez pas ça, et donc vous avez d'un côté des gens comme Michael Burry qui trouve que c'est... Euh, euh, il faut investir dedans et d'autres, mais Elvin Capital qui disent non, non, il faut surtout désinvestir, et même pas désinvestir, on va parier contre, et, et on, on va probablement contribuer à, à, à faire tomber GameStop. Et donc, tout d'un coup, c est, c est, cette espèce de jeu de découverte du prix se transforme en euh, guéguerre de un peu qui est la plus grosse, hein et, euh, et surtout, si vous voulez, euh, on n'est plus tellement à savoir si, euh, ce qui devient important, c'est plus tellement de savoir si GameStop vaut, euh, vaut 5 dollars ou 30 dollars ou 40 dollars, en sachant qu'ils sont montés jusqu'à 500 avant-hier ou hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Euh, on n'en est plus là, là on en est au stade où c'est plutôt, vous avez de chaque côté les mecs qui disent bah, « Moi je vais parier 1 million de dollars que le truc monte, euh, moi je vais parier 2 millions de dollars que le truc baisse, moi je vais parier 4 millions. » Et en fait, ce qui est très important de comprendre dans cet événement, c'est que ce n'est pas le prix qui est important, c'est que vous avez tout d'un coup une espèce de, de, de, de, de, de cercle vicieux qui se met en place où euh, les gens se mettent à parier de plus en plus, pour essayer de faire pousser la balance de leur côté. Et en fait, quand vous voyez euh, tout d'un coup GameStop qui vaut 500 dollars alors que fondamentalement non, fondamentalement GameStop ça vaut 15 dollars. 30 si vous êtes très très très très optimiste dans la vie, mais 500 c'est sûr que ça ne vaut pas. Et généralement tout le monde se dit ah mais euh, comment est-ce qu'on peut acheter Comment est-ce qu'on peut acheter un truc à 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars alors que fondamentalement ça en vaut 15 C'est pas possible. Il faut être totalement, faut être totalement con pour faire des choses comme ça. On est sorti. De, de, de, du fonctionnement normal d'un marché pour être dans un fonctionnement véritablement conflictuel entre deux positions qui se sont euh, qui, qui, qui, qui très conflictuelles, qui s'opposent et où vous avez des acteurs qui, qui vont remettre au pot pour gagner en fait et ça, euh, c'est ce qu'on appelle euh, ce qui vient de se passer sur GameStop c'est ce qu'on appelle un gamma squeeze un gamma squeeze, alors je suis désolé hein, c'est le vocabulaire des traders c'est assez moche mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le, le principal mécanisme en cause dans ce, ce, ce genre de, de, de spéculation et, et de marchés qui deviennent fous, c'est pas tant le fait que vous ayez quelques poignées de traders qui se mettent à, à spéculer à la hausse euh, et et jusqu'à faire peur à Nancy Pelosi et aux politiques américains et à faire dire au monde que c'est de la, la fraude, en tout cas de peut-être, hein, le, le, le monde se demande si c'est de la fraude, ce n'est pas ça le problème. Le problème, en tout cas ce qui est à l'origine de, de, de, de, de ce mécanisme, c'est le principe même de vente à découverte. De vente à découvert, pardon. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire la vente à découvert, mais c'est euh, assez intéressant de voir comment ça marche, si vous voulez. La, la vente à découvert, c'est quand vous voulez parier à la baisse sur une action, bien évidemment, vous ne détenez pas. Comment est-ce que vous faites pour parier Parce que quand vous pariez à la hausse, c'est facile, vous achetez l'action, et puis quand ça a monté, vous baissez. La vente à découvert, ce que vous allez faire, c'est que vous allez louer l'action de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous allez louer l'action à quelqu'un, ou vous allez louer l'action à un market maker, que vous allez immédiatement revendre, et puis vous espérez que l'action va baisser, et puis vous la rachèterez juste avant de devoir la rendre à la personne à qui vous l'avez louée. Quand vous faites ça, euh, la première chose c'est que c'est très dangereux, c'est très risqué, parce que, bah, imaginez donc vous, euh, vous avez, vous avez euh, loué l'action GameStop euh, et vous l'avez vendue à 30. Vous l'avez vendu à 30 et vous espérez que ça va baisser. Sauf que, euh, au lieu de, de baisser, tout d'un coup, l'action vaut 50, 100, 150, 200. Vous, il va bien falloir que vous rachetiez cette action pour la rendre à la personne à qui vous l'avez louée. Donc potentiellement, vous avez une perte infinie. Vous avez une perte qui dépasse totalement vos, le, le montant. de votre. Vous pouvez investir 1000$ et devoir 100 000$ à la fin quand même. Vous n'avez pas de limite à la perte. Ce qui est une situation dans laquelle vous ne voulez a priori pas vous retrouver dans un mode d'investissement. Personne ne veut se retrouver là-dedans. Et du coup, ce que font euh, les, les gens qui investissent, qui shortent euh, des, des, des titres, c'est qu'ils prennent une assurance et ils vont faire l'opération inverse. C'est-à-dire qu'ils vont dire, je, je vais acheter une option à la baisse, euh, mettons, à 100. J'achète mon, euh, mon option à 100, je la vends tout de suite. Et... Euh, je vais aussi acheter une option d'achat à 150. Ce qui fait que si le titre monte au-delà de 150, moi je sais que j'ai toujours quelqu'un qui s'engage à me vendre son action euh, à 150 dollars. Et du coup, je prends mon assurance et, euh, et je sais que ma perte maximale sera les 50 dollars entre 100 et 150. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous vendez à découvert, vous allez prendre une option, vous allez louer une action euh, vous, allez, vous allez louer une action à un moment, à un prix 100, et puis à un prix plus élevé, ce qu'on appelle les prix hors marché, à un prix plus élevé, vous allez faire l'opération inverse, c'est-à-dire que vous allez, vous allez au contraire prendre une option pour pouvoir acheter euh, une action au moment où ça arrive. Euh, je suis désolé, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est important, parce que euh, ben, parfois, vous allez là, vous avez des petits malins qui se sont dit, tiens, euh, nous, on va, on, on, on va casser ces stratégies short euh, en faisant monter plus ou moins artificiellement euh, le prix, euh, le, le, le prix de, de l'action, pour que ça arrive à ces stops-là et que tout d'un coup, les vendeurs à découverte se mettent à devenir des acheteurs en fait. Et donc, si on arrive à faire monter le cours suffisamment, on va réussir à transformer les, les acheteurs à découvert, les vendeurs à découvert en acheteurs, et on va pouvoir avoir un mécanisme où là où en fait vous avez un équilibre entre acheteurs ou vendeurs, vous allez avoir tout d'un coup un, un mécanisme d'emballement à la hausse. Alors c'est un, un peu plus compliqué que ça en fait, parce qu'il faut également euh, te prendre en compte euh, des... Euh, les market makers euh, et euh, les, les gens qui sont derrière les systèmes d'options, mais on va s'arrêter là pour le, le fond. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes arrivé à un stade où euh, les gens qui se mettent euh, à acheter du GameStop à 200 dollars alors que ça ne les vaut pas, ils cherchent quelque chose de précis, ils cherchent, euh, ils cherchent à faire tomber les vendeurs à découvert et à gagner de l'argent là-dessus. Et donc, en fait, paradoxalement, euh, l'action de GameStop retombera assez mécaniquement à sa valeur, et probablement en dessous, elle retombera, à, on ne sait pas où, mais elle retombera, ça c'est sûr, une fois, euh, soit une fois que les vendeurs à découvert seront partis, parce qu'ils auront jeté l'éponge, euh, parce qu'ils auront jeté l'éponge, euh, ou alors, au contraire, euh, mais là, ça ne risque pas d'arriver, parce qu'ils auront gagné. Euh, et qu'au contraire, ce seront euh, les, les, les, les acheteurs qui auront arrêté de faire monter le cours. Et, euh, et vous êtes vraiment dans cette logique où GameStop devient, en fait, euh, n'a plus beaucoup de sens. Ce qui a, ce qui a du sens, c'est l'opposition entre euh, les acheteurs et les vendeurs. Et, et donc aujourd'hui, on est dans un stade où, oui, GameStop va retomber, c'est certain, et euh, GameStop retombera, encore une fois, paradoxalement, à ce stade, quand les vendeurs à découvert auront jeté l'éponge ou en tout cas quand une des deux parties euh, aura jeté l'éponge. Euh, donc c'est une pure spéculation, c'est un pur jeu de qui est le plus fort. C'est comme ça qu'on sort de toutes les logiques de long terme et de valorisation des sociétés. Et en fait, ça vous montre que euh, sur ces marchés-là, euh, quand vous êtes un hedge fund et que vous êtes capable de mobiliser des sommes absolument considérables, eh bien, vous pouvez, d'une certaine manière, manipuler les marchés, ou en tout cas, vous pouvez sortir euh, du fonctionnement normal d'un marché, qui est de trouver la juste valeur d'une société à long terme, et vous pouvez juste euh, mécaniquement, véritablement mécaniquement, parce que vous arrivez à mobiliser suffisamment euh, d'argent euh, dans le même sens, vous pouvez euh, en fait faire tomber des positions, euh, de qui, de, des positions qui sont peut-être juste à long terme, mais les faire tomber parce que vous avez mobilisé suffisamment de fonds, suffisamment de capital contre cette position. Et ça, en fait, c'est une manière de vous montrer que les, les, les marchés euh, perdent, ne sont plus à ce moment-là. Alors c'est une grande discussion de, de savoir euh, est-ce qu'il faut contrôler les marchés ou est-ce qu'au contraire, il faut... Apprendre, il faut juste savoir ça, et puis une fois qu'on sait ça, on... on agit en fonction. Et là, ce qui est très rigolo, c'est que vous avez Melvin Capital s'est fait prendre à son propre jeu, ils ont voulu pousser à la baisse, ils ont voulu forcer à la baisse à GameStop, et sauf que là, en face, ils ont trouvé des gens, alors au départ, il y avait Michael Burry, puis il y a eu tout un tas de traders, puis en plus, c'est GameStop, on parle d'un revendeur de jeux vidéo, donc vous avez tout un tas de geeks qui, qui probablement, allaient dans ces magasins quand ils étaient petits et qu'ils n'avaient pas d'argent, c'est un peu comme si, si vous vouliez casser leur maison. Donc en plus, les gars se sont révoltés, et euh, se sont dit, ben bah, non, non, je suis désolé. Et effectivement, quand le truc ne va pas à sens unique, mais que vous avez euh, une petite guéguerre, ben bah, vous avez ce genre d'explosion, où à la fin, vous avez un perdant. Et pour le moment, le perdant, c'est Melvin, hein, ils ont perdu plus de 3 milliards dans cette affaire, ils vont devoir, euh, ils vont devoir se faire aider, on ne sait pas trop encore par qui, probablement par d'autres fonds d'investissement, enfin, ils, ils ont perdu leur culotte dans cette affaire-là. Euh, et, euh, et donc, c'est un très très très bon exemple de dysfonctionnement des marchés financiers, et euh, de manière de voir où, en fait, euh, les hedge funds qui, pendant très très très longtemps, euh, ont été des auxiliaires des banques centrales, un peu moins aujourd'hui, euh, ont en fait gagné énormément d'argent euh, en cassant le bon fonctionnement des marchés financiers. Et c'est pour ça que cette affaire, euh, en soi, l'affaire GameStop, bon, euh, on, ça arrive ces choses-là, si vous voulez, ça arrive. Euh, est, euh... Mais là, ce qui est important, c'est que, ce que la prise de conscience que les marchés se manipulent, que les marchés se manipulent et que... Et que Paradoxalement, c'est pas tellement le, toutes les, les réglementations contre ces manipulations de marché sont pas très efficaces, elles touchent pas exactement là où il faudrait euh, qu'il faudrait aller à la base. C'est à dire qu'aujourd'hui, si, si vous voulez empêcher des, des manipulations de marché, il faudrait empêcher les ventes à découvert. Euh, alors elles sont réglementées déjà et ça aide un peu. Euh, on, ils ne savent pas trop, la, les réactions sont, sont très très bizarres si vous voulez parce que le, le Hood qui est le grand broker en ligne américain qui a gagné des millions de clients depuis cette crise a euh, à empêché, à, à couper les, les, les possibilités d'options euh, sur GameStop euh, en arguant que c'était une, une manipulation de marché. Ouais, enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est une manipulation de marché ou est-ce qu'il fallait sauver Melvin euh, Franchement, la question se pose. Euh, et donc, euh, les questions de manipulation de marché sont des choses qui sont euh, extrêmement difficiles à cerner, extrêmement, et que, paradoxalement, quand on cherche à éviter les manipulations, euh, bah, souvent, on en crée d'autres. Euh, et donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade où euh, les marchés financiers sont pleins, mais vraiment pleins euh, de trucs comme ça, mais, mais même Robin Hood c'est un truc de dingue, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors en Europe, on s'en fout un peu, mais aux, aux États-Unis, Robinhood euh, a, gagne des millions de clients parce que... Euh, et ils, prennent, ils ils prennent presque pas de frais et, et qu'ils ont un marketing très agressif. Ils ne prennent pas de frais. Même, ils ne prennent pas de frais directement sur achat et vente d'actions. Ils ne prennent pas de frais. Et, mais il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Comment ils gagnent de l'argent Ils gagnent de l'argent en, en, euh, en, en vendant les ordres de bourse passés par leurs clients euh, à des traders algorithmiques qui euh, vont avoir un milliardième de seconde euh, avant que les ordres soient passés, les informations, et vont pouvoir se positionner contre ses ordres. Et d'une certaine manière, si vous voulez, Robinhood ne prend pas de frais euh, directement, mais ils prennent des frais euh, ils prennent des frais cachés euh, sous forme d'évolution de, de, de, de cours en revendant les informations à des traders algorithmiques qui vont, euh, qui vont faire baisser ou monter les cours en leur faveur et en défaveur des, des, des clients de Robinhood. Ils ont été condamnés pour ça d'ailleurs aussi. Et donc on est vraiment... c'est la raison pour laquelle euh, je suis... Euh, extrêmement sceptique sur les marchés financiers, c'est que vous êtes dans des trucs qui sont surmanipulés en masse, avec des énormes baleines qui font absolument n'importe quoi, et que vous avez des choses qui se mettent à monter, vous ne savez pas pourquoi, des choses qui se baissent, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez plus des marchés boursiers qui répondent à des fondamentaux. Vous avez des marchés boursiers euh, qui répondent à qui est la plus grosse. Et euh, faut faire attention à ça. Euh, et ce qu'il faut, il faut aussi faire attention au fait que euh, ce qui euh, est aux États-Unis aujourd'hui euh, est en train d'arriver en Europe et en France. Euh, donc voilà. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-lui un petit pouce bleu, euh, partagez-la. Et puis euh, il y en aura peut-être d'autres. Dites-moi si ça vous a intéressé, et si vous comprenez un petit peu mieux maintenant euh, le un petit peu mieux cette affaire GameStop, ce, ce petit épiphénomène qui met tout le monde en émoi parce que ça ouvre une fenêtre sur la réalité des marchés financiers.